On commence à avoir un peu identifié ce qui est en train de se produire, en tout cas pourquoi ça se produit. Je crois qu'il y a trois paramètres, trois phénomènes qui, qui, qui s'entrechoquent et qui sont très liés. On est en train de passer d'une économie industrielle à une économie de service. Hein, quand on regarde le PNB, c maintenant il repose sur une économie de service, économie tertiaire. Le deuxième choc, c'est la mondialisation. Ça fait 30 ans que ça a commencé et c'est en train de s'accélérer. Et, et derrière, ça entraîne plein de choses... Entre autres, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, mes enfants jouent au même jeu que des enfants indiens, et des enfants égyptiens et des enfants américains. C'est juste la première fois dans l'humanité que nos enfants, sur la planète, ont les mêmes jeux. C'est jamais arrivé avant. Ça entraîne plein de choses. Ça veut dire des... qu'il est probable qu'ils vont avoir un langage beaucoup plus partagé que celui qu'on peut avoir nous avec des indiens, des jamaïcains et, et des allemands.